Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quand avec D à la fin et de quand avec T à la fin. Alors, quand avec un D à la fin est une conjonction ou un adverbe de temps. On dira par exemple, quand as-tu acheté ce vent Ou bien, j'adore lire quand il pleut. Parfois, on peut remplacer ce quand par lorsque. C'est ce qu'on va faire avec la seconde phrase. On peut tout à fait dire, au lieu de j'adore lire quand il pleut, on peut dire aussi j'adore lire lorsqu'il pleut. Quand, avec un T à la fin, précède toujours la préposition A et signifie en ce qui concerne pour ce qui est de. Exemple Quand au repas, il était délicieux. Encore un exemple. Quant à mes devoirs, je les ai déjà faits. Dans ces deux phrases, on peut remplacer « quant à » par « en ce qui concerne » ou « pour ce qui est de ». Alors, on va commencer par la première phrase. Quant au repas, il était délicieux. On peut tout à fait dire « pour ce qui est du repas, il était délicieux. » Quant à mes devoirs, je les ai déjà faits. On peut aussi dire « en ce qui concerne mes devoirs, je les ai déjà faits. » Et voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous.